C'est la fin de l'hiver en Chartreuse. À Saint-Hugues, la neige n'est pas présente et le soleil fait des percées sur la campagne encore bien frileuse. À Saint-Hugues, l'église vous offre un choc visuel incroyable. Comment cette modeste église peut-elle abriter un tel trésor Peinture et vitraux sont l'œuvre d'Arcabas qui a mis 35 ans à réaliser ce travail. Point culminant du massif de la Chartreuse à 2802 mètres, Chame chaude Plus loin, la neige se fait plus présente Le chemin nous mène depuis le col de porte jusqu'au sommet du charmant Somme à 1860 mètres La progression se fait facilement par la route enneigée fréquentée par les randonneurs à pied, à ski ou à raquettes Et pour commencer, nous traversons la forêt et arrivons sur le plateau dénudé, puis à partir de l'auberge à moitié ensevelie sous la neige, la montée se fait raide jusqu'au sommet où nous pouvons admirer la vue à 360 degrés jusqu'au Mont Blanc au nord-est.